En tout cas vous êtes là donc aujourd'hui encore jusqu'à 17h, 18h non euh, Jusqu'à 19h quand même, jusqu'à 19h. Ok et donc on, vous, on invite donc les, les, les visiteurs, hein, ceux qui veulent venir découvrir justement l'histoire des Amérindiens puisque c'est le patrimoine de la Martinique. L'arrivée des colons à mais les Amérindiens était déjà là bien avant et donc découvrir justement ce parcours. Donc vous avez ici des, des, des, des, des, des panneaux qui indiquent justement l'histoire, le déroulement de cette histoire. Il y a aussi des, des, des bandes dessinées, je crois que ça, ça reste plutôt aux enfants, ça, non Oui, voilà, nous essayons d'avoir d'attirer un public intergénérationnel qui s'adresse à toutes les tranches d'âge, autant pour les enfants, pour les jeunes enfants, les adultes et bien sûr les seniors, ne sont pas oubliés. En tout cas, je vous remercie, Mme Zobda, et j'invite justement tous nos auditeurs et puis ceux qui nous suivent aussi sur le Facebook en live de venir donc visiter et d'apprendre à se cultiver ici, parce que ça a l'air très intéressant. Merci et puis bonne manifestation, Mme Zobda. Mais je vous remercie et puis on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Ça a été, ça